Bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus sur cette euh, formation. Ce J'appelle ça formation. Nous allons voir rapidement les six façons de se faire de l'argent avec euh, l'opportunité d'affaires LiveGood, les six façons. Et puis après, je vais vous montrer quelles sont les dispositions que vous devez prendre pour pouvoir faire vos retraits. Deuxième partie. Troisième partie, je vais vous montrer la stratégie que Mondial a mise en place pour pouvoir faire gagner tout le monde rapidement. Donc, j'aimerais que vous preniez note, vous avez un bloc note notes à côté de vous, une feuille pour prendre note, surtout pour noter les points les plus importants au niveau d'un plan business. Je vais donc vous expliquer le plan business. Et comme je le disais, après, on va avoir accès au back office pour voir un peu les options de retrait, quelles dispositions de prendre au plus tard le jeudi, au plus tard ce soir, mercredi soir, avant le jeudi, puisque jeudi, les paiements vont se faire déjà. Et puis, quelle stratégie Mondial 1 a mise en place pour aider toute sa communauté Bien. Donc, voilà un peu ça. Comme je l'ai dit aussi, je vais reprendre puisqu'on n'a pas enregistré dans le groupe Telegram là-bas. Alors, bonsoir, bonsoir, chers membres de Mondial 1. Ici, Lambert Kwasi. Nous sommes ici à cette date du 5 avril 2023 pour notre conférence sur LiveGood. Vous qui êtes à Mondial 1, toute affaire dans laquelle les membres de Mondial se sont euh, enregistrés, Mondial 1 a toujours pris le temps pour bien expliquer le business que vous comprenez pour ne pas faire ou vous comprenez bien pour faire. Ce soir, nous allons euh, pour la toute première fois faire une conférence sur LiveGood où on va vous expliquer tout le plan business, les six façons de gagner de l'argent avec LiveGood. Ok, c'est la première partie de notre conférence. Deuxième partie, on va rentrer dans le back office pour vous montrer les dispositions à prendre, les dispositions que vous devrez prendre pour ne pas, euh, euh, les dispositions que vous devrez prendre pour que bon, euh, pour que vous puissiez euh, faire vos retraits. Euh, même si vous n'avez pas encore fait de KYC. Et enfin, la troisième chose que nous allons faire, c'est d'expliquer de un peu brièvement la stratégie que nous avons mise en place pour toute la communauté. Voilà, donc soyez attentifs et on va voir tout ça ensemble. J'ai un petit souci. Voilà, donc on va continuer. Nous allons donc euh, commencer notre conférence proprement dite. OK Voilà, je vais désactiver le son qui fatigue un peu là. Voilà, donc euh, la première partie de la conférence, nous allons parler euh, des six façons de se faire de l'argent avec euh, LiveGood. Six façons. Donc, soyez attentifs. La première façon, c'est la commission qu'on appelle Fast Start Commission. Que on peut appeler communément commission de parrainage. C'est la première commission que vous pouvez avoir dans ce business. Ok, commission de démarrage rapide pour avoir rapidement de l'argent. Cette commission est basée sur le parrainage. Et vous pouvez donc appeler commission de parrainage si vous voulez. Mais eux, ils ont appelé ça Fast Weekly Fast Start Commission. C'est une commission de parrainage de, pour démarrer votre activité. Là, une commission qui se paye de façon hebdomadaire, Elle se paye chaque semaine, et c'est pour démarrer votre affaire, d'où le thème Fast Start. Maintenant, ils disent que pour toute personne que vous parrainez qui paye, vous savez, pour rentrer dans ce business, il y a deux montants importants. On paye en tant qu'affilié 40 dollars, et on paye en tant qu'abonné, euh, parce qu'on est abonné ici. Vous voyez là le système de LiveGood, avant tout, c'est une entreprise de compléments alimentaires. Les montants que nous payons de 40 dollars, ça, ça leur permet d'amortir le prix le coût de production des, des compléments alimentaires qu'ils produisent. C'est pour ça que nous pouvons avoir les compléments alimentaires à très bon prix. Ça, c'est au niveau de l'affiliation. De telle sorte qu'un affilié, il a son prix. Et ceux qui n'ont pas, pas payé les 40 dollars, ils ont leur prix. La compagnie n'oblige personne à payer 40 dollars pour, pour être client, pour être utilisateur. Vous pouvez venir ne rien payer et être juste un simple client consommateur. Quand vous venez sur le shop, par exemple, si je prends un produit que je vais mettre dans mon panier, que je suis produit, ce produit vous voyez qu'il y a deux prix. Par exemple, ce produit qu'on appelle D3K2 2000, ce produit à deux prix. Il y a le prix de ceux qui ne sont pas affiliés. Pardon, il y a le prix de ceux qui est, celui qui est membre, qui est affilié. C'est 8,50 dollars. Et ceux qui sont des, des, des clients simples qui, pas, qui ne sont pas des affiliés, qui n'ont pas payé les 40 dollars d'affiliation, eux, ils payent 17,50 dollars. Vous voyez la grande différence entre 17 dollars et 8 dollars. Et donc, c'est ça la différence. Donc, quand tu payes la somme de, de 40 dollars, tu deviens un affilié et tu as, tu as un traitement, un autre traitement. Très important. Bien. Donc, nous allons, nous repartons sur euh, le plan business et nous allons continuer d'expliquer la première partie qui est la commission de parrainage direct. Donc, je suis en train de vous dire que lorsque vous venez dans le système, le premier montant à payer, c'est les 40 dollars pour être ouais. un affilié. Un affilié qui va avoir une réduction sur tout ce qui se fait. Un affilié qui pourra euh, participer aux opportunités d'affaires dans cette entreprise, qui pourra se avoir de l'argent parce que vous allez attirer de la clientèle pour la compagnie. Faire de l'affiliation, c'est attirer une clientèle pour la compagnie. Mais ici, ils ont fait un concept où il y a un mélange de marketing de réseau et d'affiliation. Bien, donc lorsque vous venez, en réalité, nous on a arrondi à 50 dollars. En fait, quand on parle de 50 dollars, c'est euh, 40 dollars d'abord pour l'affiliation et 9,95 dollars pour l'abonnement mensuel. Quand on est abonné, ça veut dire que chaque mois, on paye ce montant. Le tout fait 49,95 que nous, on arrondit à, à, à, à 50 dollars. Donc, lorsque vous enrôlez des gens qui viennent dans ce système, la compagnie vous donne 50% de ce montant. Ce que vous voyez dans le tableau ici, regardez ici. Ici, toute personne que vous allez enrôler directement, vous avez 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%. 50%, 50%, 50%. Bien, donc, le matin, par exemple, je suis en train d'expliquer que le côté en ranking, c'est ceux qui n'ont pas encore de grade. Et j'ai fait une erreur dans l'explication. Je me suis laissé tromper par ces 50 qui sont là. Les 50 qui sont là, ça ne veut, veut pas dire que quand vous, êtes, vous recevez un parachutage, vous allez avoir 50 sur ces personnes. 50 de 50 dollars, c'est bien sûr 25 dollars. Donc, le matin, je disais que je me suis laissé tromper par ceci. En un ranking, c'est quelqu'un qui n'a pas, pas, pas encore de grade. Parce que les grades, le grade commence à bronze. Donc, je le dis et je le rectifie ici. Si vous recevez deux parachutages en dessous de vous à votre niveau 1, vous ne recevez pas de commission de parrainage direct comme si vous avez parrainé. Vous ne pouvez recevoir des commissions de parrainage direct que si et seulement si vous avez vous-même parrainé. Cependant, je disais que je me suis laissé tromper par ce point en tranquille parce que j'ai omis quand même que même si tu n'es pas, pas encore bronze, tu peux au moins parrainer une personne. Comprenez, tu peux parrainer une personne, d'où la présence des 50 dollars, des 50% pardon. Les 50% c'est pour vous dire que si vous avez parrainé au moins une personne, ça ne fait pas de vous un bronze, vous n'êtes pas encore de grade. Parce que le, le, le, le, le, le statut de ranker, c'est celui qui est entre zéro fiole et un fiole. Donc, entre zéro fiole et un fiole, ils ont mis les 50% comme pour les autres personnes pour dire que même si malgré ça, tu arrives à avoir, à avoir au moins un seul fiole, on peut te donner 50% sur lui. Alors que dans les autres réseaux marketing, pour pouvoir avoir ces gens de commission, il faut d'abord ouvrir son binaire. Il faut parrainer deux personnes d'abord quand on te veste la commission. Ici, même avec un seul, on peut lui donner 50%. Et donc, comme vous venez de le voir, en ranking, c'est celui qui a parrainé peut-être pour qu'il puisse bénéficier de 50% aussi, il a parrainé au moins une personne. Donc, notez que pour que vous puissiez avoir cette commission, il faut absolument, absolument que votre lien de parrainage soit utilisé pour pouvoir euh, avoir cette commission. Si ce n'est pas votre lien de parrainage qui a été utilisé, qu'un parrain a parrainé, le parrain, lui-même, il a déjà perçu la commission de 50 Donc, on ne peut pas encore vous aussi vous donner encore une commission de 50 lorsque vous n'avez pas parrainé. Donc, c'était important de le préciser. J'ai commis une erreur le matin. Je me suis laissé tromper par les 50 qui sont là. 50 vous n'avez pas dit que vous n'avez pas parrainé, vous allez avoir 50 Non. 50 c'est au moins avec peut-être un fiole. C'est pour ça qu'ils ont mis là pour qu'on puisse signaler ça. Bien. Maintenant que vous avez compris ça, donc... Vous allez me demander, mais Monsieur Kwasi, mais pourquoi en plus de cela, il y a des 10%, il y a des 5% tout cela? Je vais aussi expliquer. La compagnie dit, la commission de, de Fast Start Bonus, c'est pas seulement les 50% sur ceux que vous parrainez qui payent 50 dollars. Je signale aussi que même si la personne a payé toute l'année, a payé 140 dollars, eux ils vont appliquer, les, ils vont pas payer 50% sur hein, 140 dollars, non. Les 50% dont on parle, c'est pour le, la commission de. Pardon, le, les frais d'affiliation de 40 dollars, 40 plus les, les 9,95 dollars pour le premier mois. C'est sur ça qu'ils appliquent les 50%. Donc, on n'applique pas 50% sur tout ce que vous avez payé l'année, sur le même Voilà. Donc, ça, notez. Même dans, dans, même dans le. Même dans le paiement là-bas, ils séparent les deux. Ils séparent. Le montant de 40 dollars, ils vont appliquer 50 de la voix à 20 dollars, et puis ils vont appliquer maintenant 50 sur les 10 dollars pour donner 5 dollars. Donc ça ne vient pas 25 dollars, ça vient de façon séparée. 40 pardon, 50 sur les, 20, sur les 40 dollars, ça fait 20 dollars, et à côté, ils vont payer maintenant un 40, un 50 sur les 10 dollars pour les premiers montants. C'est ce qui fait un total de 25 dollars. Mais dans votre back office, au niveau des paiements, ils vont séparer 20 dollars à part, qui représente une commission d'affiliation, et puis 5 dollars à part, qui est la moitié, 50% des 10 dollars pour le premier mois. C'est ça qui fait les 50%. Mais après ça, pour les autres mois, on ne vous paiera plus un 50% sur les 10 dollars que les gens ont payé mensuellement. Là, on va payer dans la commission qu'on appelle, qu'on va voir qu'on appelle matrice commission. Mais avant d'y arriver, on est, on est toujours encore sur le fast pass bonus, parce que à part les 50% qui sont là, il y a encore des 10%, il y a encore des 5%, il y a encore des 3%, il y a encore 2%, il y a encore 1% selon le grade que vous avez. Pour votre information, pour être qualifié dans les grades, il y a au moins trois, deux ou trois options possibles de se qualifier dans les grades à un certain moment. Pour se qualifier pour bronze il vous faut parrainer deux personnes. Si tout de suite parrainer deux personnes, vous sortez du lot de ceux qui n'ont pas de rang ou de grade pour dire que vous êtes bronze, donc vous avez parrainé deux personnes. Silver, bon, finissons d'abord. Donc, quand vous avez parrainé deux personnes, sur si vos premiers fiers directs, que vous prenez votre lien pour parrainer, vous avez 50% sur le premier montant de 50 dollars qu'ils payent, donc soit 25 dollars. Si à votre deuxième niveau, des gens rentrent là-bas en payant aussi 50 dollars, là-bas encore, on vous donne 10%. 10% de combien De 50 dollars. 10% de 50 dollars, de combien C'est 5 dollars. Ça va apparaître dans votre back-office là-bas, je crois. Dans votre back-office. Et j'ai eu le cas. Le silver, c'est celui qu'on paye jusqu'à la quatrième génération. Dans le bronze, lui, on le paye jusqu'à la, à la deuxième génération avec 10% à la deuxième génération. Le silver, c'est qui C'est celui qui a parrainé 10 personnes. 10 personnes. Et 10 personnes, vous prenez bien évidemment les 50% sur vos filles directes, vous-même. 10% sur les gens du niveau 2 qui rentrent avec 50 dollars pour leur premier mois, comme je l'ai expliqué. 5% sur les gens de votre niveau 3, ça devient intéressant. 5% sur les gens de votre niveau 4. Tout ça, c'est le fast bonus bonus, toujours qui est payé de façon hebdomadaire. On continue. Le prochain grade, le 4, le troisième grade, c'est le gold. Le Ce gold, c'est celui qui a parrainé 30 personnes. Ok, 30 personnes, mais il y a d'autres conditions. Le gold, pour être gold, il faut avoir parrainé 30 personnes et avoir 100 personnes actives dans votre réseau. Il dit bien « et », avoir 100 personnes actives dans votre réseau. Donc, non seulement il faut parrainer 30 personnes, mais avoir 30 personnes actives dans votre réseau. Dans le silver dont j'ai parlé, il faut parrainer 10 personnes et avoir au moins 20 personnes actives dans votre réseau. Il y a une autre option, mais je vous donne des exemples de cela, Mais c'est aussi possible pour eux, faire vos recherches dans vos back office là-bas aussi également. Donc, le gold, comme je viens de vous montrer, c'est celui qui a parrainé euh, euh, 30 personnes et qui a 100 personnes actives. Actives, ça veut dire quoi? Qui payent leur mensualité. C'est pour ça que quand tu viens, le premier mois-là, on ne te paye pas. Et le mois prochain, on va voir si tes gars vont payer. S'ils payent, et on va commencer à te payer. Gold. Il a 50 à son niveau 1, 10 à son niveau 2 de tous ceux qui font des s'adhèrent à cette compagnie pour suivre le premier montant de 50 dollars payés. Niveau 3, il a 5 Niveau 4, il a 5 comme le silver. Et là où il fait la différence, c'est que lui, il va à la cinquième génération, il a 3 et à la sixième génération, il donne 2 Tout ça mis ensemble, c'est là, en une semaine, sur chaque semaine, quand les gens rentrent, pour commencer à gagner toutes ces sommes d'argent. Donc, ils ont fait ça pourquoi Pour que les gens plus puissent aller dans les grades, puissent parrainer beaucoup, que le parrainage provoque des parachutages, pour que la commission de Matrix Commission où les gens ne parrainent pas à gagner l'argent soit possible. C'est leur stratégie et c'est comme ça que moi je vois la chose. Parce qu'il y a des leaders qui vont aller, aller dans les grades pour même pour la seule commission qu'il a qui peut leur permettre d'avoir beaucoup d'argent. Une seule commission peut donner beaucoup d'argent par semaine. Platinum, le quatrième grade. Platinum, il faut parrainer 100 personnes. Il faut parrainer au moins 100 personnes personnellement. Et il faut avoir 500 personnes actives dans votre réseau, c'est-à-dire qui payent leurs 10 dollars par mois. OK? Bien. Donc, 100 personnes fioles directes à votre lien et 500 personnes dans votre réseau qui sont actives. Avec ça comme le gold, vous êtes payé, comme je l'ai décrit tout à l'heure, vous êtes payé jusqu'à la sixième génération d'abord, comme le gold, mais en plus, vous, on vous paye jusqu'à la huitième génération de votre réseau. Okay? Donc, à votre niveau, dans votre réseau personnel, les gens parrainent là, ok dans les, en profondeur. Donc, à votre septième génération, donc, en plus du gold qu'on vient de voir, vous, on vous envoie à la septième génération, 2%, ceux qui sont là-bas qui font des achats, qui font des abonnements, des adhésions. Sur le premier montant de 50 dollars, vous avez 2% là-bas. Et sur les gens du niveau 8, heures, vous avez 1%. Et enfin, pour la même commission, on va parler du platinium, pardon, du diamant, le dernier grade. Qu'est-ce qu'un diamant Un diamant, c'est quelqu'un qui a pu construire au moins, qui a parrainé beaucoup de personnes, mais dont le cerveau va prendre en compte trois de ses branches. Sur trois, il y a deux options ici. Soit, tu as trois branches séparées et sur chaque branche, il faut que tu aies au moins, je crois bien, un platinium. Le platinium, c'est le, le grade qui précède le diamant. Et donc, il faut que tu aies au moins trois personnes que tu as parrainées et dans, ce, dans leur réseau-là, il faudrait moins, on ait au moins un platinium sur chaque pied. Ça, on va le vérifier. Si c'est sur chaque pied ou bien s'il si, faut au moins un. Mais bon, on dit les trois pieds avec un platinium en tant que euh, personne qui atteint le grade. Et ils disent en plus de cela, non seulement ça, il faut avoir 2500 personnes actives dans ton équipe. Donc les deux vont ensemble. Il faut avoir la première condition de trois branches où il y a des platinums dedans. Et en plus de ça, il faut avoir 2500 personnes actives. Ou bien ou bien tu dois avoir 2500 personnes actives dans ton réseau et dans ton réseau et en plus de cela, dans les, il faut 2500 personnes dans ton, qui, sont, qui sont actives dans ton réseau et au niveau de ton équipe, dans les 2500 personnes pour qu'on prenne en compte cela, il ne faudrait pas que sur une branche, on ait plus que 500 personnes. Donc, il va falloir que tu ne te limites pas seulement à 3, 4, 5 fioles. Il faudrait que première branche, maximum 500 personnes. De, on, il te faut 2500 personnes, non Deuxième branche, maximum 500 personnes. Euh, troisième branche, maximum 500 personnes. On est à 1500. Il reste encore 1000. Les 1000 là doivent être répartis dans d'autres réseaux, dans d'autres branches là-bas, sur les gens que tu as parrainés, Et on ne doit pas avoir un maximum de plus de 500 par branche. Et tu deviens donc un diamant. Et un diamant, lui, on le paye jusqu'à la dixième génération de votre réseau, de votre réseau de parrainage. Et donc, euh, niveau 1, il a les 50%, comme on a vu tout à l'heure. Niveau 2, il a 10%. Niveau 3, il a 5%. C'est tout ce que les gens font comme adhésion là-bas. Niveau 4, 5%. Niveau 5, 3%. Niveau 6, 2%. Niveau 7, 2%. Niveau 8, 1%. Niveau 9, 1%. Niveau 10, 1 Je vous informe même que niveau 10, 1 c'est plus colossal que 5 du niveau 4 et 5, du niveau 5 du niveau 3 et 5, et c'est plus puissant que 10 du niveau 2. 1 du niveau 10, c'est plus colossal que les autres présentateurs que vous avez vus en haut là-bas. Donc, c'est encore balèze. Mesdames et messieurs, je crois que vous avez bien compris, pour la première fois, cette commission qu'on appelle fast-abonnement, quelqu'un même peut rester ici pour taper beaucoup d'argent. On attaque, maintenant la, mesdames et messieurs, on attaque maintenant la deuxième commission qui est la plus connue par la plupart d'entre vous. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes font ce business d'ailleurs. Mais le business ne se limite pas seulement à cette commission qui vient de Matrix Commission. Alors, la spécificité de Matrix, Matrix Commission est que je vais vous montrer le réseau de ce monsieur de Mondial Team et on va aller dans son réseau pour avant d'expliquer ça. On va cliquer sur My Team. Et on va prendre Powerline. Le Powerline, c'est ce qu'on vous demande de bloquer rapidement votre position. Cette position est rentrée. On va voir la date où cette position a été enregistrée d'abord. Cette position est rentrée, a été enregistrée dans la nuit du 27 mars 2023. Et 27 mars 2023, on a un, deux, bon, premier jour est un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, on rentre dans notre neuvième jour, donc on a fait une semaine. Cette position en une semaine, cette position a, depuis son enrichissement en une semaine, 30, 35 000 personnes sont venues après cette position. Dans les 35 000 personnes qui sont venues, il y a des parachuteurs qui viennent de l'appline de cette position et il y a des gens qui se sont enregistrés dans le downline quand ils ont été parachutés ou ils ont été parrainés directement. Donc Ce que vous devez noter, c'est que depuis que cette position a pris sa, ce membre a pris sa position, 35 122 personnes dans le monde entier sont enregistrées dans un live, dans, dans live good. Maintenant, le système dit que Attention, les 35 000 personnes ne sont pas forcément, ne vont pas forcément rentrer dans la matrice, matrice sur laquelle on s'appuie on pour payer les gens mensuellement. Seulement que dans sa lignée, parce qu'on a deux lignées, il y a la lignée upline, nos parrains, grands-parrains, arrière-arrière-grand-parrains, arrière-arrière-grand-grand-grand-grand-grand-parrains, grand tous ceux qui font là-bas, s'il y a des parachutages, ça va descendre, descendre, descendre, descendre, un jour ça nous atteindre. Donc, des parachutés peuvent venir de votre lignée upline et le réseau peut se construire aussi dans le downline. Donc, dans les 35122 personnes, vous ne pouvez avoir dans votre matrice que tous ceux qui sont venus de votre upline en tant que parachutés ou bien ceux qui sont venus dans votre downline, c'est-à-dire à partir de votre réseau qui est en dessous de vous, qui sont venus à partir de vous. Donc, les parachutés qui ont été parrainés peuvent aussi parrainer dans votre downline. Comme les FUEL petit vous pouvez parler aussi d'abord line ce qui fait un réseau puissant. Et donc, quand vous venez dans votre back-office, pour voir cette position-là, vous cliquez sur ici, matrice, list, view. C'est ici que vous allez voir comment les gens sont en train de se disposer en dessous de vous. Et donc, ce monsieur, sa position, vous voyez que son réseau est déjà rempli jusqu'à à la, correctement, je te dis correctement, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6. Jusqu'à niveau 6, en une semaine, sur les 12 générations, il a déjà fait la moitié qui est correctement remplie. Et la 7e génération a commencé à se remplir, la 8e aussi également. Tous ceux qui sont dans son réseau actuellement, il y a deux groupes de personnes. Vous voyez là, ce sont ces personnes qui sont là. D'autres viennent de, de lui-même, d'autres viennent d'autres personnes. Et donc, vous voyez, ça c'est les personnes qui, les, qui ont parrainé, en enrôleurs. Donc, le système a montré que ce monsieur, il a ton niveau 1, il a été parrainé par telle personne. Lui, il a ton niveau 2, il a été parrainé par telle personne. Par exemple, voilà quelqu'un, André Courtois, qui a parrainé et qui son réseau a, son, a été parachuté dans le réseau de cette, de cette personne-là, et ainsi de suite. Donc, vous allez voir qu'il y, y a des gens, tout ce que vous voyez là, c'est lui-même qui a parrainé, des gens qui ont été parachutés dans son propre réseau. Mais il y a des gens aussi qui parrainent, qui tombent ici dans le réseau de cette personne-là, ainsi de suite. Que vous voyez Et cela crée une longue génération pour la personne. Voilà. C'est ça qui est le tableau que je vais vous présenter maintenant, le tableau, euh, tableau de de gain euh, qu'on appelle gain matrice euh, commission. Dans ce tableau, il est dans le plan business et on y va pour le décrire pour la première fois. Dès lors que je vous ai déjà décrit les, les grades, c'est facile de comprendre ce, deuxième, ce tableau qui est là qu'on appelle « matrice commission ». Alors, c'est une commission qui est payée mensuellement. Mensuellement. Voilà. Et donc, quand vous venez le premier mois, tout ce que vous allez faire, vous ne serez pas payé. OK? Et donc, on va prendre en compte maintenant le travail du deuxième de, dans le deuxième mois c'est là que les dispositions seront prises pour que vous soyez payés. Et leur date aussi, leur, il faut tenir compte de leur semaine aussi, de leur date. Leurs semaines, sont leurs semaines qui font les mois. Et leurs semaines, ce sont leurs semaines qui font les mois. OK? Bien. Et donc, on va expliquer le tableau pour ne pas trop perdre le temps. Le, dans le tableau, comme vous le voyez, il y a trois catégories de membres. Il y a les membres qui n'ont jamais parrainé, qui peuvent gagner jusqu'à 2047 dollars par mois. Il y a ceux qui ont parrainé deux personnes qui peuvent gagner jusqu'à 4095 dollars par mois. Il y a ceux qui ont parrainé, il y a ceux qui sont bronze qui ont parrainé deux personnes qui peuvent gagner jusqu'à 4095 dollars par mois. Il y a le silver qui a parrainé 10 personnes qui peuvent gagner jusqu'à 4095 dollars par mois aussi, comme le, le bronze. Il y a le gold qui peut gagner jusqu'à 8191 dollars par mois et il y a après avoir parrainé, comme vous le savez j'ai décrit, hein, la a parrainé 30 personnes avec les autres conditions remplies Platinium qui peut gagner jusqu'à 8191 dollars par mois et enfin le dernier grade Diamant, il peut gagner jusqu'à 16383 dollars par mois alors, dans tout ça, qu'est-ce qui fait la différence Ils ont tous à leur palier le nombre exact de personnes, mais ce qui va faire la différence en termes de gains, ce sont les générations, aussi simple que ça. Celui qui n'a pas parrainé, son réseau se remplit de la même manière que celui qui a parrainé bronze, comme celui qui a parrainé silver, celui qui a parrainé celui qui a gold, celui qui est platinum. Et tous, ils gagnent la même somme d'argent sur les mêmes paliers. Ça veut dire que quand on prend le palier 1, celui qui n'a jamais parrainé, gagne la même somme d'argent que celui qui a parrainé deux personnes, celui qui est silver, celui qui est gold, celui qui est platinum, celui qui est diamant. Il n'y a pas de différence. Là où la différence va s'afficher, va apparaître, c'est à partir de la douzième génération. À partir de la douzième génération, on dit, si toi tu n'as jamais parrainé et que tu es en rancid, et que toi tu reçois seul, tu, tu as reçu des parachutages et que les parachutages ont construit ton réseau, ou bien que tu as parrainé une seule personne et que ton réseau s'est construit en dessous de toi, alors, toi, comme tu n'as pas de rang, de grade, toi, on te limite à la douzième génération. Donc, un réseau correctement rempli du niveau 1, où il y a deux personnes, niveau 2, 4, ici, on a 8, ici, on a 16, 32, 64, 128 personnes, 256. 512, 1024, 2048, 4096 membres, sur chaque palier comme ça vient de décrire, c'est le total de tout ce qui payent mensuellement qui, dans, avec 2,5%. 2,5% de 10 dollars par mois, ça fait 0,25 dollars. 0,25 dollars. Sur chaque montant de 10 dollars que les gens payent dans votre, dans votre réseau, vous avez... 0,25$. Si vous appliquez 2,5 qui est affiché actuellement dans le tableau, multiplié par 10 ça va être 0,25$. Donc, ça veut dire que tous ce sont dans votre réseau, vous allez commencer à avoir, je vous présente un tableau ici que j'ai conçu, vous allez commencer à avoir de l'argent comme ça dans le réseau. Alors, regardez ce tableau que j'ai conçu. On va travailler ensemble de là-dessus. Parce qu'en réalité. Ne, vous fait, ne, ne pensez pas que vous allez venir dans le système et que vous allez avoir un coup de 2045 dollars. Non, ce n'est pas combien ça marche. Votre réseau ne se remplira pas un coup et on n'attendra pas que votre réseau se remplisse correctement avant de totalement avant qu'on vous paye. Si le mois a, a pris fin et que vous avez de l'argent dans votre réseau, on vous paye. Donc, on va commencer dans ce tableau Excel que je vous montre. On va commencer à zéro, sans grade, sans, bon, je vais dire sans, sans, sans, que, sans fuel encore dans notre réseau. On va commencer à le premier membre, les deux premiers membres qui vont se mettre à notre niveau 1 et que notre réseau va commencer à se construire, combien d'argent on peut avoir. Donc, vous suivez attentivement avec moi. Donc, le niveau 1, on met les deux personnes dans un réseau. C'est une matrice 2 x 15 forcée. Quand on parle de matrice 2 x 15 forcée, c'est-à-dire que c'est une matrice qui se remplit où on commence à être deux personnes, 2, 2, 2, deux. deux, deux, deux et qui se remplit qu'à la 15e génération, d'où le thème de voilà ça qui est là, regardez ici, 2 x 15, en français, on dira matrice 2 x 15 forcée. Quand on est 2 x 15 forcée, ça veut dire que quand on prend un palier, il ne peut contenir que le nombre nom exact de personnes, comme ça se, compasse, comme ça se passe dans un système binaire, par exemple. Dans un système binaire, un palier ne peut pas prendre autant de personnes qu'il veut, c'est limité. S'il y a un surplus, le surplus est parachuté dans le, dans le palier suivant, sur le palier suivant. Donc, c'est un réseau de 2 x 15 forcés. 15 veut dire que ça se limite à la 15e génération. Si elle dit, par exemple, un réseau de 2 x 13 forcés, ça à dire que c'est un réseau où on paraît un 2-2-2, mais qu'on limite le gain à la 13e génération pour tout le monde. Et ici, le, le plus grand gradé, qui est Diamant, lui, son réseau se limitera à la 15e génération. C'est ça qui fait la différence. Je construis un tableau que je vais prendre, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Parce que d'autres peuvent croire qu'il faut d'abord attendre qu'on ait tout le monde rempli avant d'avoir de l'argent. Non, regardez ici. Si deux personnes se mettent à votre niveau 1, vous avez déjà, par rapport au taux qu'on vient de vous montrer, vous avez 0,5 Parce que 0,25 fois 2, ça avez bien sûr 0,5 Maintenant, les deux sont à votre niveau 1. Deux, deux, deux personnes par un 2, ça fait quatre personnes au niveau 2. Ça fait 1 dollar pour vous. À ce niveau-là, vous avez 6 personnes dans votre réseau, vous avez 1,5 par mois. Et puis, après, les 4 de la on va passer à 8 personnes. 4 fois 2, 8. Ça vous donne désormais 3,5 dollars par mois. Et puis, après, on passe au quatrième niveau où on a 16 personnes qui se positionnent. Ça fait 7,5 dollars par mois. Et puis après, votre réseau est en train de se construire comme ça semaine après, semaine, mois après mois. Avec les parachutages, avec tout ce qui se fait, les parrainages directs, les parachutages de votre upline, de votre downline et tout ce qui se passe dans votre réseau. On passe à 32 personnes à la cinquième génération, ce qui vous donne 8 personnes, 8 dollars à ce palier. Ça fait 15, tout le, le tout fait 15 dollars actuellement. Vous avez actuellement 62 personnes dans votre réseau. Après, on passe à 64 personnes et ça fait maintenant 31 dollars par mois. Comme ça commence à devenir intéressant. On peut payer maintenant, ça, vous pouvez payer votre mensualité avec ça déjà, n'est-ce pas? Vous avez 31 dollars par mois, vous pouvez payer votre mensualité avec ça, non? Donc, vous n'avez plus de problème là. On continue. Septième génération, il y a 128 personnes qui peuvent rentrer sur ce palier. Septième génération, ça fait 128 personnes sur ce palier. Attention, c'est le palier seul seulement qui a 128 personnes. Mais le total de gens, de, de gens rentrés, ça fait 254 personnes. Maintenant, si vous n'avez pas un réseau dense qui se remplit de 2 réellement, vous ne pouvez pas dire que vous allez avoir les 2047 dollars par mois. Alors, très important. Niveau, niveau 8, on a 256 personnes au niveau 8. Vers 64 Ça fait dollars. Vous êtes maintenant à 127 dollars par mois. C'est pas mal. Vous avez déjà fait 3 mois, 4 mois, c'est pas grave. Ou bien, ou bien un mois, 2 mois, c'est pas grave. Et vous partez à, à, au, au, au, au, au 9e niveau, là-bas, il y a 512 membres. Ça va faire 128 dollars sur ce pari, Ce qui fait un total de 255 dollars par mois. C'est pas mal de total. On continue. Peut-être que vous avez déjà fait trois mois, je n'en sais rien. Un mois, je n'en sais rien. Deux semaines, je n'en sais rien. Ça dépend. Et on va arriver à la dixième génération là-bas. Ici, il y a 1024 personnes. Si tout le monde parrain de 2-2, les gens du niveau 9 parrain de 2-2, vous aurez 1024 personnes à la dixième génération. Ce qui fait ce niveau seulement vous donne 256 dollars par mois. La dixième génération vous donne 256 dollars par mois. Le total fait, à ce stade de dixième génération, rempli correctement, 511 dollars par mois. Ça commence à devenir intéressant, non Ça commence à devenir intéressant. Il y a des salariés, a des salariés qui ont 511 dollars par mois. On continue. On arrive à la onzième génération et les gens du niveau 10 dollars par année, ça a fait 2048 personnes. Ça fait la 512 dollars pour le, la 11e génération. Vous avez 512 dollars. Le total actuellement de tout votre réseau mensuel fait 1023 dollars. On n'a pas encore atteint les 2047 dollars pour ceux qui n'ont pas parrainé. Maintenant, ceux qui n'ont pas parrainé, vous allez vous limiter à la 12e génération. S'il est rempli, vous allez avoir ici 4096 personnes. 4096 personnes, ça fait, mesdames et messieurs, 1024 dollars à partir de la douzième version. Le palier 12 seulement vous donne par mois. Quand tous qui sont au niveau 12 payent par mois, vous avez 1024 personnes sur le palier 12 lui seul. Mais le total depuis le niveau 1 jusqu'au niveau 12, le total fait 2047 dollars. Vous voyez que ce que nous montrons ici, n'est pas, il n'y a pas d'erreur. Voilà ça, 2047,5 dollars. Mon logiciel vous montre bien sûr 2047 dollars. 5 dollars. OK? Mais, regardez le total de gens dans votre réseau. Si vous n'êtes pas organisé en, en communauté comme on dit à un, d'autres vont rêver, vous ne pouvez pas y arriver. Parce que pour que vous puissiez avoir 2,047 dollars, il vous faut 8,190 personnes dans votre réseau. 8,190 personnes, s'il vous plaît. Donc, si vous n'êtes pas organisé en communauté, vous allez rêver, vous allez commencer, mais vous ne pouvez pas y arriver. Je vous le dis sincèrement. Mais si vous êtes vraiment en communauté, vous avez une stratégie de parachutage déjà bien organisée, bien ficelée, comme ce que la communauté mondiale a fait, vous pouvez bien sûr y arriver. Ce n'est pas fini. On va maintenant attaquer la la treizième génération pour les gold. Ok? Pour les non, pour les bronzes, les bronzes et les silvers. 13e génération. Et là, on a 4096 96 personnes qui vont prendre parrainé 2-2. Ça a fait ici 8192 192 personnes. OK? Donc, on va maintenant à la treizième génération. À la treizième génération, ceux qui n'ont jamais parrainé, vous, vous, votre, votre, pour vous, s'arrête là. Pour vous, ça arrête ici, là. C'est fini. Voilà votre terminus. C'est 2047. Donc, quand on va à la treizième génération, on veut parler des bronzes et des silver. Ceux qui ont parrainé deux personnes ou qui ont parrainé dix personnes ce sont eux les bronzes et les silvers. eux on les envoie à la 13 e génération comme le tableau l'indique dans la 13 e génération il vous faut 8192 personnes sur ce palier seulement pour que vous puissiez avoir les 4095 dollars total pour ceux qui sont bronzes comme le tableau l'indique voilà ce que vous devriez comprendre mesdames et messieurs donc les bronzes et les silvers. voilà comment votre argent de 4095 dollars arrive il faut que la 13e génération, 8192 personnes se positionnent avant de pouvoir avoir 4095 dollars. Sinon, c'est un rêve, c'est un leurre. Bien. On va calculer maintenant pour la 15e, la, la 14e génération. La 14e génération, On va à la 14e génération pour parler des golds. Pour les golds, on va aller à la 14e génération. Et là-bas, 14e génération, il vous faut, à ce niveau, dans votre réseau, il vous faut 16 384 personnes à la 14e génération. Et à, ce, à cette 14e génération, 16 384 personnes qui paient 10 dollars par mois. Et vous, on, multiplie, on multiplie par 0,25%. Ou bien 0,25 dollars par personne, ça fait 4086 dollars. Le tout fait 8 181 dollars. Voilà ça qui est là. Voilà les 8 181 dollars pour, pour silver et gold. Non, pour, comment on appelle Pour bronze. Et silver. Jusqu'à la. Où on est? Pour Gold, pardon, on est sur Gold. Jusqu'à la 14e génération. Voilà les 8191,5 dollars. OK? Bien. 8191,5 dollars. On va maintenant aller à la quinzième et dernière génération. C'est pour dire que ce n'est pas un jeu, hein? Si vous n'êtes pas organisé en communauté, quand on voit le tableau, on rit. Mais regardez, pour que toi, Gold, tu puisses prendre jusqu'à 8191, il faudrait que ton niveau 14 soit rempli de 16384 personnes d'abord. Et que le total fasse dans ton, tout ton réseau, il te faut 16382 membres avant d'espérer avoir 8191 dollars par mois. Vous avez compris. On va maintenant attaquer... La 15e génération pour le dernier palier pour les gold, les diamants, pardon. Les diamants et les platines. Non, diamants seuls. Nous sommes à, à la 14e génération, on a 16 384 personnes. Chacune doit parrainer deux personnes. Ça fait 32 768 personnes ici. OK. Donc, pour que ça marche. Excusez-moi. Bien. Donc, excusez-moi, je n'ai pas bien rempli, je n'ai pas rempli la dernière partie. Donc, je suis en train de vous dire que pour que ça, ça marche, hein, pour que ça marche, <rire> on est à la 15e génération pour les diamants. Nous sommes à la 15e génération pour les diamants. À la 15e génération, il vous faudra 32 768 membres. 32 768 membres dans votre réseau. Grâce aux gens de Upline, grâce au parachutage, grâce aux gens qui construisent votre réseau dans votre Downline, il faut 32 168 personnes sur ce palier seulement. OK? Et dans tout votre réseau, il vous faudra 65 534 membres. Et c'est lorsque le niveau 15 est totalement rempli avec 32 768 personnes que vous pouvez prendre sur ce palier 15e niveau lui seulement. 15e niveau seulement, les gens qui sont là, leur paiement vous donne 8,192 dollars. Et le total de votre réseau de niveau 1 jusqu'à là, ça vous donnera 16,383,5 dollars. 16,383,5 383,5 16 ,383 Regardez ici, c'est là qu'il y a. Là. Regardez ici. Voilà, diamant. OK, 16 383,5 dollars et vous pouvez bien voir que tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne vous ai rien caché, que tout est la vérité. Voilà comment on peut avoir, soit en tant que euh, celui qui, qui n'a pas parrainé, voilà comment il peut avoir 2047 dollars par mois, que d'autres vous croient que c'est une petite somme d'argent, c'est beaucoup d'argent par rapport au tableau qu'on vient de voir, le remplissage qui est vraiment... Et si vous n'êtes pas organisé, ce n'est pas facile. Le, le bronze, qui a parrainé deux personnes, qui a 4.095 dollars, c'est une bénédiction pour lui, jusqu'au jusqu silver. Et puis, le, le gold et le platinum qui sont payés jusqu'à la 14e génération avec 8.491 dollars, et le diamant qui reçoit 383 dollars. Si quelqu'un est diamant, il faut le respecter. Ça veut dire que dans son réseau, Ok, dans son réseau, il a eu des grades, et si son réseau est totalement rempli, parce que ça, c'est nos paires de manches, on peut avoir le grade, par exemple, on peut avoir ces grades-là, mais ça ne veut pas dit que son réseau est totalement rempli. C'est aussi nos paires de manches, là. vous devez savoir. C'est-à-dire, on, on peut avoir la qualification qui est là, 2500 personnes ici, et avoir 500 personnes sur chaque, maximum sur chaque branche, mais ça ne veut pas dire que on touche par mois hein, la somme de 16 383 dollars. Pour que tu puisses toucher ça, il faudrait que dans ton réseau, on ait un total de 65 000 membres. Vos yeux ont commencé à s'ouvrir, n'est-ce pas, membres de Mondial qui m'écoutait. C'était la deuxième commission importante. <rire> Tout le monde commençait à dire ah, on dirait que le Mondial, c'est mieux. <rire> marking bonus. Le marking bonus, c'est quoi? Le Maquibon est une puissante commission. La compagnie va vous payer, sur, va vous payer 50% encore sur vos fioles directs qui gagnent l'argent dans la matrice ici. C'est-à-dire, si tu as un filleul qui gagne 2046 dollars par mois, que c'est ton filleul direct, on te donne 50% sur son argent. Si tu as un filleul qui donne, gagne 4095 dollars par mois, tu as 50% sur cet argent. Si tu as un autre qui gagne 8 181 dollars par mois, tu as 50% sur, ta, sur ce gars-là. Si tu as un homme qui gagne 16 383 dollars par mois, tu as 50% sur son argent. Comment ça, à comprendre qu'il faut parrainer. C'est ça, ils ont expliqué ici. Et donc, regardez là, le niveau 1, les personnes que vous avez personnellement enrôlées, si ces personnes sont à votre première génération, et qu'elle touche cet argent qui est dans le matrice bonus ici, là, dans le matrice commission ici, là, que ces personnes gagnent cet argent. Toi, qui les a enrôlés directement, qui sont à ta première génération, tu gagnes 50%. Voilà un exemple ici. Supposons que vous avez parrainé 10 personnes personnellement, et que chaque personne gagne 6 000 dollars par mois, alors la compagnie vous donnera 3 000 dollars par personne en tant que marketing bonus. Et comme ces 10 personnes vous avez parrainé, ça va faire 3 000 dollars fois 10, soit 30 000 dollars par mois. Où est-ce que vous avez vu ça quelque part dans un, dans un réseau marketing, dans une affiliation? Ça, c'est du jamais vu. Donc, ceux qui sont en train de parrainer actuellement et qui vont avoir des fieurs qui vont évoluer, vous allez vraiment bénir, vous allez faire beaucoup d'argent. Ça, ce n'est que le niveau le niveau à ce niveau seulement. Si tu, as, tu augmentes de grade à partir de silver, donc bronze n'est pas dedans, à part de silver, non seulement sur ta première génération, on te donne un 10%. D'abord, sur tes filles, tu as 50 dollars, mais dans ton réseau aussi, excusez-moi, c'est dans ton réseau. Sur les silver, tu as encore 10% encore. Est-ce que je me fais comprendre? Je reprends. Moi-même, j'ai parlé des gens personnellement. Ceux que j'ai parlé personnellement, Qu'ils aient les grades qui n'est pas des grades, tant qu'ils gagnent l'argent ici, j'ai 50% sur ce qu'ils gagnent ici. Je viens d'expliquer ça. C'est ça qui est la première partie, 50% ici. Maintenant, parmi les gens que j'ai personnellement enrôlés, il y a des gens, s'ils atteignent le grade de silver, moi, et qu'ils gagnent leur argent, on me donne là-bas encore 10%. D'autres gold, on me donne 5% sur eux. Platinum, 5%. Diamant, 3%. Deuxième génération. J'ai des gens qui sont atteints à, à la deuxième génération. On me donne ce montant. Troisième génération. Un gold. Sur lui, j'ai ça. Quatrième génération. c'est un platinum, j'ai ça. Cinquième génération de trucs, etc. Maintenant, ce point-ci... Excusez-moi, je vais voir quelque chose, excusez-moi, pour ne pas que mélanger, parce que j'ai une petite confusion ici-là. If you are platinum, for example, you will get also... Donc, ça dépend, non, excusez-moi, ça dépend de vous, votre grade à vous, excusez-moi. Donc, je reprends. Je reprends. Il y a une petite erreur dans, moi, dans, mon premier, dans ma première expression. Je reprends. Je parle du matching bonus. Le premier, la première chose que j'ai expliqué, ce n'est pas erroné. Si tu es par rapport à ton rang, ceux que tu as parrainés personnellement, qui sont à ta première génération, tout ce qu'ils vont avoir dans le, matri dans le montant mensuel ici, toi, tu as 50%. Si tu deviens Silver. OK? On te, on te paye sur 10%. Sur les gens de ta première génération, 10%. Sur ceux qui sont là-bas, qui gagnent l'argent, tu prends 10% là-bas. Et on te paye aussi sur ta deuxième génération, ceux qui sont là-bas aussi qui gagnent l'argent, tu donnes encore aussi 10% là-bas. Tu évolues, tu deviens gold. OK? Tu deviens gold. On t'a payé ici. Mais on te paye encore ici 5%. Ici, deuxième génération, 5%. Troisième génération, 5%. Tu deviens platinium. Ça continue jusqu'à la quatrième génération, 5%. Tu deviens diamant. On te compte de payer. Donc, ils ont dit ici, par exemple, supposons que tu es platinium. Si tu es platinium, tu vas avoir également les gains pour. We get gold and silver, generation, Mac, mark, etc. Donc, c'est ce qu'on vient d'expliquer ici. Donc, voilà aussi une autre manière de gagner de l'argent dans le Mac bonus. Le fait déjà même que ceux que vous avez parrainés directement, qui sont vos fièvres directes, leur gain ici, qui gagnent ici, vous, avez 50%, c'est déjà beaucoup. Tu vas parrainer 10 personnes, les 10 personnes gagnent 2047 dollars par mois, tu vas avoir 50% de ce montant par mois. Est-ce que vous comprenez? Soit plus de 1000, 20, combien? 1020, au moins 1023 dollars par mois sur 10 personnes du appareil qui gagnent ce montant. C'est ce qu'on appelle le marking bonus. Et avec deux avantages en profondeur selon votre grade. OK? Bien. Quatrième commission, retail commission. Retail commission, c'est quoi? Tout ce que. Tout ce que. Dans votre réseau marketing en tant que vous en tant que ça euh, c'est concernant ceux qui vont vendre les produits ceux qui vont vendre les produits de la campagne ok ceux qui vont vendre les produits de la campagne en réalité regardez ici vous êtes un affilié vous n'avez pas encore de grade vous n'avez pas encore de grade et vous avez par exemple, parrainer quelqu'un. Et puis, la personne n'est pas un affilié qui fait un achat. On va aller sur la boutique pour bien expliquer ça. Regardez ici, Voilà la boutique. Je prends ce produit-là. Bon, ce produit, il y a, a rupture de stock. Je prends ce produit-là. Ce produit coûte, ce produit multivitaminé, ceux qui ne sont pas affiliés, tu as ton client, il n'est pas affilié. Il n'a pas payé les 40 dollars pour devenir affilié. Et puis, il va payer ce produit commandé via LiveGood. Le produit coûte 17,95 pour lui. Mais toi, en tant qu'affilié, le produit te coûte 9,95. Alors, la compagnie va faire quoi pour te payer? Pour te payer sur le retail, commission qu'on est en train de voir actuellement, où on parle de 50%. Mais 50% de quoi? Voilà le calcul que la compagnie fait. On prend les 17,95. On fait moins le prix du client, moins toi ton prix en tant qu'affilié. Voilà pourquoi vous vous retenez facilement. Le prix du client, c'est 17,95. Moins toi ton prix de 9,95, on va trouver un montant. OK, je dois on va trouver combien On doit trouver peut-être euh, c'est 8, non. 8 dollars, je crois. 8 dollars. Je crois que c'est 8 dollars la différence, c'est ça, non? 8 plus 5, 17. Voilà. Donc, c'est 8 dollars. Les 8 dollars, c'est parce qu'on vous donne. On va appliquer 50% sur les 8 dollars. La différence trouvée, on va appliquer 50%. Ce sont les 50% qu'on vous donne en termes de commission. Je prends nos produits encore. Voilà ce produit. Il coûte 34 dollars pour, les, pour les, ceux qui ne sont pas affiliés et 22 dollars pour ceux qui sont affiliés. Si vous faites la différence entre ça et ça, il va rester 12 dollars. 12 dollars entre 22 et 34. 12 dollars, on va appliquer 50%. 50% de 12 dollars, c'est combien C'est 6 dollars. Donc, vous avez 6 dollars sur cet achat que le membre a fait. Voilà un peu comment ils font leur calcul. C'est ce qu'il y a ici, là. Retail commission. C'est ça qui est là. On fait la différence et vous avez votre commission. À partir d'un certain grade, on va vous donner encore des pourcentages, 10% sur, ce là, sur le même montant, 5%. Pardon, on va vous donner, par exemple, excusez-moi, on va vous payer sur les gens qui sont dans votre réseau jusqu'à la dixième génération, ça dépend de votre grade. Par exemple, le bronze, on va lui donner 10%. Le même calcul est sur la même différence là. On va lui donner encore 10% sur les gens qui ont fait l'achat à la deuxième génération en faisant le même calcul. Mais là, on n'appliquera pas 50%, mais 10% là-bas pour lui donner encore. Tout à l'heure, on a fait un calcul, il y avait 12 dollars. 12 dollars, 10% de 12 dollars, c'est combien? Vous voyez là, crois c'est 1,2 dollars, on vous donne ça aussi également. Silver, lui, on le paye jusqu'à la quatrième génération, 50, 10, 5, 5. Gold, on vous paye jusqu'à la... C'est-à-dire vos sous-clients font des achats là-bas. Ce n'est pas vos clients directs, mais comme c'est votre réseau, vous gagnez de l'argent sur ces personnes. Diamant, jusqu'à la dixième génération, mesdames et messieurs. OK? Et ils ont donné un exemple ici. Supposons qu'un produit coûte 24 dollars. Vous, en tant qu'affilié, le prix, c'est 16 dollars. Si on fait la différence 24 dollars et 16 dollars, la différence est 8 dollars. Les 50% de, de 8 dollars, c'est 4 dollars. Donc, je ne vous ai pas menti. est ce que la compagnie vient d'expliquer encore avec un exemple. Cinquième et dernier avant-dernier bonus bonus influenceur. C'est pour ceux qui vont faire de grands qui vont commander les produits en grande quantité ou bien ceux dont leur réseau va beaucoup vendre. Ou bien va beaucoup acheter. Voilà, Ce n'est pas vendre, mais acheter. Mais vous, vous vendez en fait. Donc, si votre réseau fait beaucoup d'achats, alors vous commencez à rentrer dans une autre commission qu'on appelle influenceur bonus. OK? Bien. Donc, là, on parle en termes de chiffre d'affaires. Si dans, dans le mois, ton chiffre d'affaires, si dans le mois, ton chiffre d'affaires était de 2500 dollars, en plus de ce qu'on vient de calculer, qu'on vient de vous montrer là, on va vous donner 10 dollars, 10 de plus, ce qui va faire 60 Ça veut dire quoi? Regardez ici. Les 50 qu'on vous a donnés ici, là, dans le retail ici, si vous augmentez le chiffre d'affaires à partir de 2500 dollars de chiffre d'affaires, en plus des 50% que je vous ai expliqué tout à l'heure encore, la compagnie vous donne encore 10%, ce qui va faire 60% appliqué sur la différence des montants qu'on a calculé tout à l'heure. Vous comprenez, n'est-ce pas? Si vous faites un chiffre d'affaires de 5000 dollars, en plus de la 50%, on vous donne encore 20%, donc total. 70% sur la différence. Si vous faites un chiffre d'affaires de 10 000 dollars, sur la différence, on va ajouter 30% encore, pardon. Sur les 50% appliqués sur la différence entre le prix détaillant et le prix hein, membre, détail. et membre, on va vous donner 30% de plus, ce qui fait 80% sur la différence. Donc, vous mangez plus que la compagnie même selon, enfin, si on veut tenir compte de, ce, de leur calcul, hein, c'est-à-dire <rire> sur ce calcul-là. Sur le montant là, c'est-à-dire la différence là. Voilà, la différence entre 34 et 22. On l'a dit tout à l'heure, c'est combien C'était 12. 12, 50% de 12, c'est 6. Donc, vous allez avoir, au lieu de, au lieu de 50% sur les 12, on va vous donner jusqu'à combien 80% sur les 12. Donc, prenez 80%, la compagnie prend 20%. Si vous regardez un chiffre d'affaires jusqu'à 25 000 dollars dans votre réseau, on vous donne en plus de 50, on vous donne 40% de plus, ça fait 90% on prend on fait le calcul désormais. Et si, enfin, vous faites un chiffre d'affaires jusqu'à à 50 000 de vente dans votre réseau, 50 000 on vous donne 50% de plus. Donc, là, avant, là-bas, c'était 50%. Ici, là, regardez, c'est 50%. Si on ajoute encore 50% ici, encore dessus, ça fait combien 100% pour vous. C'est comme si la différence de prix qui est là, là, qu'on a vu tout à l'heure ici, c'est comme si on vous donne la totalité des, des salariés, salariés ici, entre 34 dollars prix client et 22 dollars prix de membre, ça fait 12 dollars. On vous donne 100% des 12 dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Mesdames, Messieurs, nous tirons vers la fin de la présentation des six bonus. On a pris le temps pour bien expliquer aujourd'hui. Le dernier bonus, c'est le bonus diamant. Tous ceux qui ont atteint le grade de diamant la compagnie va appliquer 2% sur le chiffre d'affaires mondial. Et les 2% là vont partager entre ceux qui ont pu et quand on parle de 2% de tous les toutes les entrées d'argent, toutes les entrées d'argent, même Chippo, un produit, tout ça, on met ensemble, chiffre d'affaires. La compagnie applique 2% et les 2% sont partagés entre tous les membres diamants. Selon la dernière information que j'ai, dans ce réseau de LiveGood, pendant que je parle, il n'y a qu'un seul diamant. Pour le moment. À moins que ça a changé. Le seul diamant actuellement, c'est ce monsieur, Tim Miller. C'est par lui que le réseau a commencé. Je profite en même temps pour montrer le réseau de, de, de, de, de LiveGood. Tim Miller, ou des réseaux des grands leaders. Voilà. Par exemple, Tim Miller est nous dans notre réseau, le réseau de Lambert Kwasi. Lambert Kwasi qui a parrainé Mondial Team. Donc Tim Miller, c'est lui qui a parrainé Edwin Kate. Et c'est Edwin Kate qui a parrainé Jeffrey Armand. Je reprends. Tim Miller, il est diamant. Il est diamant. Et je crois que simplement c'est le seul diamant. Je ne sais pas s'il y a d'autres, mais simplement, il doit avoir le seul diamant. Et c'est un diamant. C'est lui qui a parrainé ce monsieur, Edward Kitt. Ce gars a parrainé Jeffrey Amand. Jeffrey Amand a parrainé mon grand-parrain. Mon grand-parrain a parrainé un Ivoirien. C'est ce Ivoirien qui m'a parrainé moi. Et me voici ici, 34e sur le plan international. 34e. Et moi, j'ai parrainé ce monsieur qui nous a dépassé, nous tous. <rire> Mondial team. Qui est en train de qui a dépassé en une semaine tous les Américains et il reste un dernier morceau, morceau qui est Jeffrey Hamman. Mesdames, Messieurs, voilà donc comment on peut devenir diamant. On vient donc de vous expliquer le plan business de Live Good. Et je vous remercie.